bonjour les amis euh, je vous retrouve donc pour le tirage des énergies de ce week-end du 19 et 20 novembre 2022 alors euh, un petit choix bien évidemment entre deux alors le tas numéro 1 ça va être cette carte de vérité qui apparaît avec un arbre et le tas numéro 2 ça va être l'abondance La vérité, regardez, la vérité mène à l'abondance. Voilà. La tricherie mène à la pauvreté. <rire> la vérité mène à l'abondance. Soyez vrai, stable, sûr de vous, en rapport avec vos valeurs, et vous trouverez l'abondance facilement. Voilà. Allez, petit message à part. <rire> On va commencer le tirage pour ceux qui ont choisi la vérité. Allez, tas numéro 1 sur le week-end du 19 et 20 novembre. 19 et 20 novembre. Que devez-vous savoir en ce moment pour le tas numéro 1 La vérité. Si vous avez choisi ce tas, ça veut dire que vous, vous cherchez la vérité. Vous cherchez à être en connexion avec des gens aussi qui disent la vérité. Vous cherchez une vérité par rapport à une situation. Alors, message pour, ah, bah tiens, communication, oh, très, très bien, parce que c'est en rapport avec la vérité. Il y a une communication honnête qui arrive, une communication envers quelque chose qui, justement, auquel, euh, enfin, une communication vraie, réelle, une information des anges, de l'univers aussi, qui vous informe quelque chose qui est en relation avec, de l'honnêteté, hein, la loyauté. Il y a une vraie communication qui arrive. On va dire ça comme ça. <rire> Et si vous devez communiquer avec quelqu'un, dites la vérité. On a bien la vérité qui ressort. C'est fou ça. Allez, on y va. La tristesse. Bah oui. La peur. La lumière. Ah, l'ennemi. Ah, regardez. Oh oui, d'accord, j'ai compris. Vous avez. Un chagrin. Vous avez peur de révéler votre vérité, de, de trouver la lumière, qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre dos, au niveau de votre foyer. Par exemple, que vous êtes en présence d'une ombre dans votre foyer, d'une entité, du mal. Euh... Bon, oui, voilà, ça, ça, ça se comprend. En fait, on a peur en fait, de mettre en lumière <rire> la rivalité, un adversaire au niveau de, de notre foyer, de notre couple. Euh, peut-être aussi un ennemi qui vous appartient. Vous avez peur de réaliser votre ombre, votre part d'ombre, puisqu'on a le schéma mental avec la maison. Et oui, vous avez peut-être peur de mettre en, en lumière quelque chose qui vous appartient, mais qui n'est pas qui n'est pas facile à dire, Voilà, qui n'est pas facile à admettre. Mettre en lumière la vérité, on a Dieu et puis on a l'ennemi derrière, donc... Euh OK. <rire> Alors, on a la tristesse d'un homme, la clairvoyance, lucidité. Ah, d'accord. L'avenir, mettre en lumière sur l'avenir, l'ennemi, oh, le bonheur. Il y a une pardon qui fait qui entache le bonheur et d'avoir l'opportunité. Donc apparemment, ça pourrait concerner un monsieur qui est triste de prendre conscience de ses peurs, de mettre en lumière quelque chose qui l'attend dans l'avenir. Par exemple, sa part d'ombre dans le bonheur. Il y a un ennemi. Alors, je me demande si ce n'est pas un homme qui a peur de révéler quelque chose, qui va entacher votre bonheur et qu'il aura une opportunité, effectivement, de se stabiliser. Euh, oh là là. Alors, soit c'est quelqu'un qui va avoir peur de vous dire la vérité sur une rivalité qui vous concerne tous les deux. Dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer prochainement Est-ce que je vais avoir l'opportunité de me stabiliser parce que j'ai quand même un ennemi en moi, autour de moi, une rivalité Une rivalité qui quand même va mettre un frein à ce bonheur. Donc C'est pour ça que monsieur ou madame, enfin monsieur ou madame, enfin il y a monsieur quand même, l'énergie masculine qui est triste euh, de prendre conscience de ses peurs, de les dire ouvertement dans l'avenir, bientôt. Euh, de dire ouvertement qu'il a quelque chose de mal, en fait. Il a un mal en, en lui, où, il a une, où vous avez une présence malsaine autour de cette personne qui peut entacher votre vie amoureuse, vous voyez, l'avenir de votre vie amoureuse. Mais quand même, il y a l'opportunité du bonheur. Alors, soit c'est un mal qui lui appartient, par exemple, il a tendance à trop boire, trop fumer, il n'a pas voulu la, vous l'avouer, il a des peurs parce qu'il se dit « mince, elle va peut-être me, peut me jeter ». Je ne vais peut-être pas avoir l'opportunité de retrouver le bonheur avec elle ou de lui donner le bonheur parce que j'ai euh, un comportement malsain, j'ai un comportement toxique, j'ai quelque chose, que, voilà. Ou c'est vraiment une personne qui appartient à, à son environnement, qui fait office, de, enfin, qui fait office de, de, de mal, en fait, de mal par rapport au bonheur qu'il peut vous donner. Donc là, il y a quand même quelqu'un ici qui, euh, qui a besoin de mettre en lumière une vérité dans l'avenir euh, peut-être d'être honnête avec ses propres peurs, ses propres propre démons. Euh, j'ai un homme qui a qui a certainement envie, mais qui a vraiment peur de vous perdre ou peur d'une injustice à cause d'une part d'ombre qui l'entoure. Voilà. Ok. On a l'acceptation qui ressort. C'est marrant, j'ai rien, rien demandé, mais j'ai l'acceptation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il l'accepte et que vous acceptiez cette part d'ombre. Pour retrouver le bonheur. Ça peut être quelqu'un aussi qui a eu une dualité à un moment donné. C'est-à-dire il a eu euh, euh, une dualité en lui. Une dualité par rapport à son devenir. Acceptation d'une rupture, d'accord. Guérison, ah oui d'accord, Ok. « Oh, regardez, j'ai l'harmonie ensuite. » Donc oui, il faut qu'il accepte cette rupture. C'est peut-être un démon du passé, de son passé, qui lui appartient, on vous dit, vraiment de guérir cette rupture, d'être en l'acceptation, Et là, vous retrouvez le bonheur et l'harmonie. Vous allez avoir l'opportunité de vous stabiliser dans votre maison. Voilà, il y a une décision qui va être prise. OK Donc ici, on pourrait dire à, à toute personne qui a envie d'avouer des, des erreurs, qui a envie d'avouer des démons, euh, d'avouer des présences de rivalité, il faut le dire. Il faut le dire parce que au moins, c'est l'honnêteté. C'est pour ça que vous avez la vérité. Vous avez besoin d'entendre une vérité, mes, messieurs, dames, ou de le dire, OK Alors, message pour le tas numéro un. Ceux qui ont choisi le tas numéro un sur ce week-end... Le feu, signe de feu, béguillon sagittaire, le feu, la passion, le désir, l'embrasement. <rire> Allez, message thème numéro 1, vérité. On a l'hiver encore Oh, mais regardez, ça y est, est j'ai mon groupe de personnes qui appartient à quelque chose en hiver. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en hiver, mais alors il y en a beaucoup qui vont réussir à atteindre un objectif. Regardez, j'ai l'annonce du triomphe. donc Ou alors, vraiment, si ça n'a rien à voir avec l'hiver, c'est le gel. Et après le gel, il y a le triomphe. Alors, on va regarder euh, les possibilités de, de situations sur ce week-end. Allez, positif, ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui est en négatif, ce qui aide ou pas. Ce qui est comme conseil et donc le résultat alors on a l'été bah, Tiens, le départ d'ici quelques mois on a la solitude ou alors ce qui m'embête un peu c'est vrai que c'est d'ici quelques mois ça peut représenter l'hiver Alors, ça peut être quelque chose de positif parce que je vois l'été, quand même, l'optimisme, la joie, le bonheur, voilà, quelque chose de très, très bienveillant qui vous attend. Euh, certainement un nouveau départ pour vous, c'est-à-dire une autre destination, un voyage, un déplacement, un déménagement, quelque chose comme ça, des vacances. Dans quelques mois, euh, alors, c'est peut-être un départ plus tard, mais vous êtes peut-être en ce moment un peu seul et le départ va se proposer. Regardez la distance. Il y a vraiment un voyage ailleurs où il y a quelque chose où vous prenez de la hauteur en fait. Vous vous éloignez et vous retrouvez votre chaleur. Mais peut-être que vous éloignez d'une situation malsaine. qui Vous, qui, ouais, vous prenez la, la distance, la solitude, l'échec. On a d'ici quelques semaines okay, la santé. Donc, vous avez l'impression de vous sentir seul. Dans quelques semaines, vous allez retrouver la santé. Peut-être qu'on vous, vous dit euh, de, de vous distancer des problèmes, de vous distancer des personnes, euh, de partir ailleurs dans les mois prochains, de penser à autre chose, voilà, de voyager. Euh, de, alors, de vous retrouver seul si vous n'êtes pas bien, là, en ce moment, avec, dans votre couple. Pour vous retrouver la santé, il faut que vous éloigner d'une situation parce que ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui coince ici en ce moment. Je vais, je vais retirer des cartes. Ta numéro 1. Message. Bon, sur le week-end, ça fait un petit peu juste. Hein. On me parle du, de moi. L'enfant. La naissance. Il y en a qui vont partir à l'étranger, qui vont partir ailleurs. pas Seul, en étant Seul. En s'éloignant d'une situation. Parce que ça ne marche pas. Il y en a qui vont se retrouver seuls parce que ça ne marche pas actuellement. Alors, message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, pour le week-end. On a l'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors, qu'est-ce qui est en chemin quelque, quelque chose arrive. Quelque chose est en train d'arriver. Ça peut être en rapport avec vos émotions. Votre sensibilité aussi. Le rapport avec l'eau. Poisson quand ça scorpion. Alors, qu'est-ce qui arrive sur ce sur ce week-end, s'il vous plaît Sur ce week-end, tas numéro 1. Ce qui vient aider ou pas Conseil. Et hop, le résultat. Oh, ça va mieux. L'amour, la rencontre. Ah ah Dans quelques semaines, ok, il y a un gros oui. Ah, ça va mieux là, cette histoire <rire> Il y a un nouveau départ ici avec une rencontre dans quelques semaines et on vous dit que c'est bon. Belle énergie, très, très belle. Donc, c'est pour ça que c'est en chemin. Un signe d'eau qui est en chemin, l'amour qui est en chemin, les émotions qui sont en chemin. On a l'amour qui arrive grâce à une rencontre, grâce à une discussion en tête à tête dans quelques semaines. Attention, ça vous dit que c'est bientôt. et Il y aura un gros oui. Donc, suite à une discussion, à une rencontre, il y a un oui, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est approuvé. Oh, regardez, j'ai un retour. <rire> donc, il peut y avoir des retours de situations de retour d'amour dans votre vie ou des retours de personnes que vous avez, euh, voilà, dans, avec lesquelles ça a eu, il y a eu un petit, un petit peu de, de chaos. Et il y a une, un revirement. Quelqu'un revient dans quelques semaines. Donc, au niveau des émotions, oui, c'est en, en chemin. On dit d'ici quelques semaines. Donc, pensez-y. Euh, L'amour revient sur votre chemin ou la, la relation revient. Alors, justement, je vais faire un petit tirage sentimental. On va voir ce qui se passe sur ce week-end. C'est numéro 1, hein la vérité. Qu'est-ce qui se passe sur ce week-end, s'il vous plaît Décidément, nouvelle rencontre Oh Femme amoureuse Alors là, il y a vraiment quelquun si qui est amoureux d'une personne que vous avez rencontrée récemment, que vous allez rencontrer. Vous avez dans votre cœur. Vous prenez votre café ensemble. Ok Donc, ça correspond un petit peu au deuxième tas. Hein. Alors, tas numéro 1. Euh, je redemande euh, la situation sentimentale sur ce week-end. Rentrée d'argent Oula, dispute à cause d'une rentrée d'argent. <rire> son passé, ses ex. Hein. Mmh. Ses amis. Mmh, J'aime pas trop ça. La froideur, d'accord. Oula, mais oui, d'accord. Et on a un croqueur de pommes. Qu'est-ce que c'est, -ce, ce truc <rire> Donc, vous avez une rentrée d'argent. Ok, il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Par contre, au niveau du couple, ça va pas bien parce que c'est en relation avec son passé, ses ex, ses amis qui sont autour, là. Vous pouvez vous disputer avec votre partenaire à cause de, de, du passé. Du coup, cette personne, elle est froide, elle va être distante parce que vous allez avoir l'impression que cette personne, elle est toujours attachée à, ses, à son passé, que c'est quelqu'un ici qui est instable. Un croqueur de pommes ou une croqueuse de pommes, mais là, c'est un croqueur. Peut-être aussi une dispute au, au, au, au sujet de dépenses, hein, de dépenses par rapport à ses amis. Et du coup, ça va mettre un froid dans votre relation parce que vous pensez que cette personne, elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable. Elle est en relation avec d'autres personnes de, de son passé. Rentrée d'argent, dispute au sein du couple, son passé, ouais. ses ex. À cause de son passé, à cause d'une ex, à cause d'une amie. Il euh, y a de la froideur dans cette relation. Et c'est monsieur qui est un croqueur de pommes. Donc, quelqu'un de pas très sérieux, on va dire. Hein mmh. Alors... Rentrée d'argent, on a le présent. Distance, regardez, on retrouve l'énergie la distance du premier tas tout à l'heure. Prendre ses distances par rapport à une relation qui va mal. En faire le deuil de son passé, on vous dit, de ses amis. La froideur, ah, regardez, j'ai la distance, la, la séparation. Prendre du recul et il vous rejoint dans ses rêves quand même. Il y a une connexion un peu spirituelle. Il, il doit peut-être passer par un cap d'oublier son ex, ici. Hein, ses ex, ses ex, son ex, quelqu'un du passé. Il y a le deuil à faire. Parce que cette personne est peut-être justement froide à cause d'un divorce, à cause d'une séparation. Et euh, c'est quelqu'un en transit, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a dû connaître beaucoup de choses dans, sa, dans son passé mais qui a quand même une connexion avec vous. donc Il vous rejoint dans ses rêves. Donc Peut-être qu'il y a des petits messages qui vont passer par-ci, par par-là. On vous dit que vous avez besoin de repos, la maturité, partir en voyage. On retrouve les, les voyages, les, les départs, les déplacements. Ah, on retrouve aussi la femme amoureuse et le bonheur. Bon, C'est un cap à passer, messieurs, dames. Vous avez besoin de repos aujourd'hui, on vous dit. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent. Il y a une dispute qui a créé de la froideur de la distance au sein du couple. Mais attention, la maturité va revenir. Vous allez faire... Il y a quelqu'un qui fait le deuil de son passé, de ses amis, de ses ex, qui part en voyage ensemble. Regardez, je pense que j'ai un déplacement encore. Hein. J'ai un déplacement qui part en voyage en étant amoureux, en reprenant ses responsabilités, en se séparant de son passé. On va arrêter de croquer les pommes, là, et on va se mettre plutôt dans une relation sérieuse avec le bonheur. OK Il y a une connexion spirituelle avec cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui euh, hésite entre ce qu'il a vécu dans son passé, c'est-à-dire euh, les aventures amoureuses et l'investissement. Mais il y a quand même la notion de maturité, donc on retrouve un petit peu le, le pouvoir, en fait. Le pouvoir d'aller de l'avant et de, de partir en voyage ensemble ou de faire des projets ensemble, afin de retrouver le bonheur ensemble voilà voilà voilà donc ça y est j'ai fait <rire> j'ai fini je vous fais de gros bisous passez un bon week-end prenez soin de vous euh, tout plein d'amour comme d'habitude j'ai passé au tas numéro 2 l'abondance alors hop un petit message là hop je fais un petit message même si euh, bon j'ai un peu de mal que pas trop trop le ménage le bâton d'encens mais bon euh, voilà c'est ça fait un petit peu un nettoyage rapide c'est plutôt pratique en fait c'est surtout ça que c'est plutôt pratique un bâtonnet euh, qui euh, sent super bon je crois que c'est un truc avec euh, c'est quoi je me souviens plus le nom euh, ah oui du sang de dragon mais bon en bâtonnet c'est pas très efficace il vaut mieux acheter du, du l'encens en, en grain. C'est ça qui fait le plus. Ou de la sauge, ou du, à la limite du palo santo. Alors, message j'ai vu, équilibre là qui est arrivé. numéro 2, abondance. ta numéro 2 sur le message qui arrive sur le week-end. Qu'est-ce que vous devez savoir, s'il vous plaît Tiens, numéro deux. Alors, on a un mensonge ou oh, punaise et foi. Il faut que vous ayez foi et euh, face aux personnes, aux situations qui ne sont pas claires, qui ne sont pas honnêtes, aux personnes qui sont hypocrites ou aux personnes qui portent un masque malgré elles parce qu'elles veulent se protéger. Hein, il y a l'ego qui re ressort avec cette histoire de mensonge. Donc, ayez foi par rapport à une situation, qu'on vous délivre des messages par rapport aussi aux mensonges, aux hypocrisies, aux personnes qui ne veulent pas montrer qui, qui ou quels, ce qu'elles sont. Ayez foi, ayez confiance que l'univers fera en sorte de vous montrer. On a le passé, l'inaptitude, oh, ça commence, la jalousie, on retrouve l'énergie du masque. L'accomplissement, ça veut dire la fin. Et on a la purification, vous allez nettoyer. Vous êtes en train de nettoyer votre passé, votre passé dans, lesquels, dans lequel vous n'avez pas réussi à faire les choses, dans lequel où il y a eu beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, justement, on retrouve l'énergie du masque. Mais c'est la fin d'une situation et vous allez vous purifier. Justement, pour attirer cette abondance, vous devez tourner une page. Abandonner le passé, abandonner les souvenirs du passé, votre karma. Euh, des choses où vous vous êtes senti inutile, vide, incapable de construire, incapable de... de je ne sais pas. À cause de la jalousie de quelqu'un, hein? à cause de votre jalousie, à cause de la lutte, des menaces que vous avez ressenties, c'est la fin justement du ressentiment de ça. Vous allez accomplir un cycle bientôt, parce qu'on voit que ça va vers la purification, l'allègement, le soulagement. Donc, il y a le nettoyage à prendre en compte. Nettoyage, purifiez-vous, nettoyez-vous. Euh, si vous avez la mer à côté, allez-vous mettre les pieds dans la mer régulièrement euh, bon, ce n'est pas facile avec ce temps, etc., bien évidemment. Si vous ne pouvez pas mettre de l'eau, euh, du sel dans l'eau, euh, lavez-vous avec du gros sel, frottez-vous avec du gros sel les chakras régulièrement. Mettez les pieds dans l'eau salée pendant 10-15 minutes aussi, c'est très très bien ça. Comme si vous aviez euh, la mer à côté. Euh, nettoyez votre maison en l'encens. j'en parlais tout à l'heure, je parlais de l'encens, donc comme par hasard ça sort. Euh, Nettoyer, balayez, astiquer, mettez du gros sel aux quatre coins de votre maison <rire> faites des aérations, priez, demandez à, aux anges de vous enlever toutes les énergies négatives qui ne vous appartiennent pas et que ça reparte en amour inconditionnel allez, on continue, on a l'acceptation du passé donc on voit, on ne lutte plus, c'est fini, on ne lutte plus par rapport au passé voilà, vous étiez dans une situation qui a été dans un aveuglement, c'est-à-dire que vous avez essayé de faire quelque chose qui n'a pas marché, vous avez essayé de tenir bon par rapport à une situation, mais vous étiez aveuglé. La jalousie, on me dit que c'est une impasse. Toutes sortes de luttes, de menaces, de jalousie, d'envie, c'est pas bon pour vous, c'est l'erreur à, à ne pas commettre. C'est de tomber dans cette lutte incessante. La jalousie n'apporte rien, en fait que ce soit dans un couple ou dans une situation générale. C'est une erreur de vous, vous tournez en rond. Donc, il faut accepter de vous être, de vous être trompé, de, de vous être planté, de ne pas avoir réussi ce que vous vouliez parce que euh, vous êtes aveuglé peut-être par rapport à quelqu'un. Euh, la jalousie euh, ne marche pas. En tout cas, on vous dit que vous avez la fin d'un cycle accomplissement. Ici, regardez, la protection vient vous délivrer. Hein. On vient vous protéger et arrêter ce cycle. Pour vous purifier, purifier de toutes les disputes en fait tout ce que vous avez connu dans le dans le dans le passé ça va être un peu éliminé hein? et puis peut-être aussi euh, cette fameuse jalousie qui ne marche pas qui n'arrive à qui n'arrive pas à terme puisque vous êtes protégé du ciel et vous méritez certainement une abondance mais il euh, y a un deuil à faire c'est d'oublier tout ce passé négatif euh, de vous être aveuglé sur des relations des situations qui n'ont pas marché et de l'accepter vraiment, afin de vous en délivrer. Parce que quand on accepte la, la part des, des responsabilités, ça y est, on délivre un petit peu une partie, et on se dit, ok, maintenant, je passe à autre chose. Voilà, moi, je la dispute. Vous voyez, j'ai la fin d'un cycle, à mort, l'équilibre qui revient, la stabilité qui reviendra, avec la clairvoyance et la paix. Mais c'est magnifique. C'est un processus de nettoyage pour vous. Vous êtes en train de, de vous nettoyer, de tout se passer un peu... Euh, euh, qui, ont, qui a été un petit peu difficile. Vous aviez tourné en rond. Euh, C'est peut-être des relations euh, qui n'ont pas. Vous aviez beaucoup de jalousie, par exemple, les Triangulaire, ou quelqu'un ici qui vous a fait comprendre que, bon, il y avait autre chose à côté et ça vous a. Euh, vous, avez, vous êtes accroché. Euh, vous êtes accroché. Maintenant, vous allez arrêter tout ça. Et on met une fin. Une fin pour être en équilibre. Pour retrouver les, les, la. la pour retrouver comment dire, la lucidité d'être en paix. Voilà. Nettoyage de toutes les énergies négatives d'avant. Et, euh, et de tout ce que vous avez vécu qui, euh, qui ressemble à un échec, en fait. Ouh, voilà. OK. Allez, on continue. Telle numéro 2. Voilà, les mensonges, c'est ça. Hein mm. Ayez foi. Ayez foi que, voilà. Les choses, peut-être, vont se décanter face à un ego surdimensionné, face à quelqu'un qui a voulu avoir raison, quelqu'un qui a forcé, euh, qui a provoqué de la jalousie en vous. <rire> L'univers s'occupe de vous. C'est numéro 2. Regardez, j'ai la fin qui ressort. <rire> la fin, la clairvoyance, en plus. Vous arrêtez de vous aveugler, c'est ça. Vous arrêtez d'être aveuglé. Alors, message pour le tas numéro 2. La santé et l'échec. Vous voyez, quelque chose qui n'a pas marché en ce moment, les énergies, bouffe, pas terrible, terrible, c'est compliqué, vous n'êtes pas bien, euh, vous avez accusé quelque chose de négatif. <coughs> vous travaillez dans la santé aussi Quelque chose comme ça. Alors, tas numéro 2. Alors, on a signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, on a la clairvoyance. Eh oui, regardez, la solitude et le départ. Ah, <rire> oh, c'est marrant, ça. Alors, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il faut que vous soyez clair. Si vous vous sentez seul ici, en ce moment, c'est que vous devez partir d'une situation qui vous fait mal. Par exemple, vous avez une, un sentiment de solitude un peu trop important en ce moment. Les émotions sont à fleur de peau, mais vous soyez lucide. La clairvoyance a, a tendance à vous dire, en plus, j'ai la connexion des intuitions ici. Il y a un départ d'une situation qui vous rend seul, qui vous rend triste. Un départ peut-être prochain, dans une autre ville, une autre destination, un départ général dans la vie. L'été, c'est pas mal ça. Ça veut dire que ça va éclaircir les choses. Oh, On, a, on va dire que euh, si vous avez en tête un déplacement, en été ça va être sympathique, ça va être la fête, vous allez pouvoir le réaliser ce déplacement, par exemple un gros voyage, un gros dé déménagement, ou tout simplement sur ce week-end, ça veut dire que vous devez partir d'une situation et vous réunir avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous invite là à, à célébrer la vie, à célébrer un nouveau départ. Donc, c'est surtout si vous êtes un signe d'eau, bien évidemment, mais aussi au niveau de vos émotions. Si vous, vous sentez seul, c'est temps de vous éloigner pour retrouver l'amour, pour retrouver la joie, pour, retrouver, pour faire la fête. Il y a un déplacement qui vous réunit avec quelqu'un ici. Oh, ça va être sentimental, on a la passion. Avec l'été, Ouais, ça peut être quelque chose de très positif. Au niveau sentimental, il y a une réunion prochaine avec votre partenaire ou des retrouvailles ou une sorte de célébration de fête. Alors qu'aujourd'hui vous vous sentez seul. Hein. Donc il va y avoir un déplacement, quelque chose comme ça qui va faire que c'est sympathique. Euh... C'est. Euh... Attendez, je bloque là. Je ne je sais, je sais même plus à combien de, de tirage je suis. J'en ai fait combien J'en refais un autre Parce que Je ne sais même plus, vous voyez. J'ai euh, un petit poids dans la tête. <rire> oui, oui, j'ai un petit poids dans la tête. c'est pas grave. Ben, vous aurez deux ou trois tirages, je ne sais pas. J'ai complètement zappé si j'avais fait un ou deux tirages. Bon, allez, c'est un numéro 2. Désolée, j'ai la tête en l'air en ce moment. Le travail, le secret. Mm -hmm. Le travail, le secret Alors, est-ce que vous avez un travail que, auquel vous pensez, un travail auquel vous pensez qui n'est pas dévoilé Cadeau. Apparemment, cadeau qui arrive sur une femme, secret par rapport au temps. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous pensez à quelque chose, à faire quelque chose au niveau de votre travail. Et que ça va finir par se réaliser parce que j'ai le cadeau derrière. Ah, allez, message pour le, pour le week-end, on va dire. Allez. Hop, Oh, punaise. Alors, on a la chance, le téléphone, le coup de fil dans quelques jours. Yes, en gros, <rire> c'est trop mignon ça, j'adore. Encore un gros oui, vous allez avoir. Alors, d'ici quelques jours, j'aime bien parce qu'au moins, c'est le week-end, quoi. <rire> c'est pas dans dix mois. La chance qui tourne par rapport à des nouvelles qui arrivent dans quelques jours, un gros oui. Donc, si vous attendez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un d'une situation qui est en attente, c'est un gros oui. Vous allez avoir une réponse positive. C'est très, très bien. Et peut-être au travail, puisqu'on avait le travail, un secret. Ouais, on a des démarches, ouais, des démarches écrites, téléphone, tout ça, ça marche. C'est peut-être des, des, des, en relation avec l'administration, en relation avec du travail, en relation avec des écrits officiels. Euh, le coup de fil qui va arriver dans quelques jours. OK et des démarches qui vont suivre aussi. Des démarches qui vont peut-être suivre ensuite. Par exemple, oui, on vous appelle, vous êtes pris et vous devez faire euh, écrire, euh, je ne sais pas, une lettre, euh, une lettre officielle pour concrétiser cette situation professionnelle. Faire des démarches euh, auprès des entreprises, etc. Je ne sais pas. En tout cas, c'est positif pour vous. OK Donc, Bonne nouvelle qui arrive. Euh, je vais faire sentimentalement. Des nouvelles sentimentales, je ne suis pas sûre, mais ça pourrait aussi. Les nouvelles de quelqu'un, la chance. Alors, ta numéro 2, les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, pour ta numéro 2. Voilà, ça gargouille dans mon... Non, alors, d'abord, on a « Il sort, il s'amuse et tu es rentré dans ma vie comme un tsunami ». Bon, on a une relation qui arrive de nulle part et en même temps, euh, rapide, donc rapide, tsunami. Et par contre, c'est quelqu'un qui qui rentre n'a peut-être pas, comment dire, prévu cette relation. Allez, on y va pour l'état numéro 1. Alors, voilà, croqueur de pommes, il sort, il s'amuse, on retrouve les croqueurs. Il est prisonnier de ses peurs. Oh là là. il vous rejoint dans ses rêves, décidément. J'avais ça aussi tout à l'heure. Prisonnier du passé, mon Dieu, au secours. Ah ben, on retrouve les énergies, on a la maturité. On retrouve les énergies de tout à l'heure dans, dans le premier tas. Oh là là, c'est quoi ça Alors, prisonnier du passé. Prisonnier d'un couple. Prisonnier de ses peurs. Donc, on a vraiment quelqu'un qui s'amuse. Il sort il s'amuse. Qui ne prend pas les choses euh, de manière stable. Pourquoi Parce que... Il est paralysé par ses peurs, paralysé par l'investissement à deux, par la maturité qu'il devrait avoir. Euh, donc là, il y a une connexion spirituelle. Certes, il va vous rejoindre dans ses rêves. Donc, c'est bien beau, mais on allez me dire, ça ne sert, sert pas à grand chose. Juste à vous informer que bon, il est prisonnier de son passé parce qu'il a dû connaître quelque chose de pas terrible, terrible au niveau sentimental et que ça le bloque pour avancer. On a le croqueur de pommes, ça peut être une croqueuse de femme, <rire> une, croqueuse, une, croqueuse, une croqueuse de, de pommes en femme, pardon, <rire> une croqueuse de femmes. oui aussi, pétez le câble et la ciboulette, donc ça va peut-être pas, euh, ça va pas vous plaire, ah tiens, tiens, tiens. Alors, on dit qu'il y en a un des deux là qui va péter les, les plombs puisque ça ne peut pas durer. Hein. On ne peut pas rester dans une relation qui n'avance pas à cause de sous-prétexte qu'il y a des peurs parce qu'on ne fait jamais rien finalement. On ne va pas sortir, on ne va pas prendre la voiture parce qu'on va se dire « j'ai peur d'avoir un accident ». On ne va rien, jamais rien faire si on a peur de tout. Là, il n'y a pas mort d'homme, c'est clair. Et on peut passer à côté du bonheur en plus. C'est ça le truc. Enfin là, même s'il est prisonnier de ses peurs, il y a quand même quelqu'un qui va faire le pas. Il vous donne son cœur. Il vous rejoint dans ses rêves. Mmh. Immaturité. <rire> Alors, il va vous donner son cœur de manière maladroite. Immaturité, c'est certainement le fait que, bon, c'est un peu fragile, hein, le, le fait de se donner son cœur, parce que quand même, il est prisonnier de ses peurs et de son passé. Il y a une immaturité, donc il y a une connexion. Peut-être que cette personne, au moment de d'aller se, se coucher, ben, il pense énormément à vous et c'est pour ça que vous êtes en interaction la nuit. Prisonnier du passé. On a le doux foyer, effectivement. Et la maturité, l'ample de VIP. Euh, alors, attention à... à alors, il y, y a un couple. Est-ce que il a un mauvais avis sur la vie de couple Parce qu'on a le doux foyer. Pour ça, il du passé passé où il aurait vécu quelque chose de solide et euh, peut-être cette personne avec qui euh, voilà vous êtes qui euh, est maladroite euh, elle n'a pas vécu le couple euh, de manière très saine puisqu'on a la langue de vip donc peut-être quelqu'un ici qui était en face d'une personne qui avait blablabla blablabla bla bla bla sans arrêt ou alors autour de lui ou d'elle, il y a des mauvaises langues qui font que ben, il reste prisonnier de son passé. Il reste dans une notion de « voilà, je donne mon cœur, mais je n'y vais pas trop trop vite, hein, Voilà, je ne vais pas m'investir, j'ai tellement peur, mon Dieu, au secours. » Donc, il y a un manque de maturité de cette personne euh, au niveau de votre foyer. Il est prisonnier certainement d'un passé. Alors, c'est toujours pareil, vous allez me dire, mais c'est vrai, ça fait la majorité du temps. On a tellement vécu de choses douloureuses qu'on n'arrive pas à en décoller, en fait. On se dit que ça va revenir. Mais ça nous fait passer à côté du bonheur. Donc, il y a un petit espoir que cette personne vous adresse euh, des, choses, des choses mignonnes. Mais l'investissement, il, il est quand même compliqué. Il faudra faire aussi attention à un couple euh, qu'il aurait vécu ou les parents, ici, la maturité, qui l'influence de manière négative hein, pour certains. Prisonnier du passé dans son doux foyer. Donc, on voit qu'il est attaché à son foyer d'avant. Le futur, divorce, séparation, Ils sont passés ses ex, ok, elle a des doutes. Et on a une réconciliation, amoureuse ou en amitié. Ça peut être une personne qui est en triangulaire, qui n'a euh, pas envie trop de sortir de cette relation. Il vous offre son cœur, mais il est en connexion avec quelqu'un d'autre, euh, apparemment ils vont divorcer, ils disent dans le futur il y a une, une, une séparation ouais, avec son ex, son passé elle a des doutes on me dit mais bon vous, une, vous allez avoir une réconciliation ensuite oui d'accord il y a peut-être une influence d'une personne présente dans son couple dans son couple et une langue de VIP qui fait tout pour, ça peut être une amie, une ex partenaire, une partenaire présente euh, qui fait tout pour euh, que vous ne soyez pas ensemble bien évidemment si elle euh, défend son biftec si elle est avec, c'est normal. Si elle n'est plus avec, par contre, ce n'est pas normal. Sauf s'il a un lien encore avec elle, bien évidemment qu'il le veut, qu'il le veuille vraiment. Mais là, j'ai une peur, en fait. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a peur de lâcher son passé et d'avoir des conséquences de son ex. Elle a des doutes. Comme si elle le menaçait, quoi. Euh... Voilà, réconciliation en amitié. Donc, euh, une réconciliation se pointe à l'horizon. Voilà, vous avez peut-être un oui. Un oui qui va arriver. Des nouvelles qui vont arriver bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passerez un bon week-end. Bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment des trucs un petit peu précis, en fait, des trucs. Des, des tirages un peu précis sur des personnes qui doivent être dans l'inquiétude. C'est pour ça que je tire ça. C'est pour vous rassurer certainement. Voilà, ou pour vous montrer un peu le chemin vers où euh, vous devez vous diriger. Gros, gros bisous à tous. Passez un bon week-end. Ciao, ciao, prenez soin de vous.